Deleuze présente Super Plus. Plein d'avantages pour vous aider à payer moins pour manger mieux. Aujourd'hui, on vous explique les points Super Plus. Chez Deleuze, si vous êtes Super Plus, à chaque achat vous épargnez plein de points Super Plus que vous pouvez échanger de trois manières différentes. Premièrement, contre de super produits. Appuyez sur Point, faites défiler et découvrez les 15 produits du mois. Il y en a un qui vous plaît Appuyez sur Échanger. Il ne vous reste plus qu'à choisir « L'ajouter à mon panier en ligne » ou « Le prendre en magasin ». Vous avez maintenant 14 jours pour en profiter. Vous ne voulez plus ce produit Pas de problème. Appuyez sur « Récupérez mes points » et vos points sont à nouveau sur votre solde. Ou, deuxièmement, échangez vos points contre des réductions de l'aise de 5 euros. Appuyez sur « Points » et faites défiler la page jusqu'à atteindre « Réduction de 5 euros ». Appuyez sur « Plus d'infos » puis sur « 500 points » pour activer votre réduction. Votre bon de 5 euros sera automatiquement déduit lors de votre prochain achat. Ou troisièmement, des réductions de 5 euros chez nos partenaires. Appuyez sur « points » et faites défiler la page jusqu'à atteindre les réductions partenaires. Par exemple, bol.com. Appuyez sur « plus d'infos », puis sur « 500 points ». Il ne vous reste plus qu'à utiliser votre code sur bol.com. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur comment faire pour payer moins pour manger mieux grâce à Superplus.